Salut à tous C'est quoi pour vous le job d'assistant qualité dans l'agroalimentaire Allez, notez-moi ça en description, s'il vous plaît, tout ce qui vous passe par la tête. Moi, j'imagine quelqu'un aller peut-être en blouse blanche, euh, dans un labo, qui fait des analyses, des contrôles. Bon, en tout cas, c'est le job que je vous emmène tester aujourd'hui ici. On est au cœur de la Mayenne, chez les volailles Rémi Ramon. Et c'est aussi le job d'Aïedon, avec qui j'ai rendez-vous. Allez, suivez-nous Salut Yann Bonjour Géry Tu vas bien Impeccable et toi bah, Super, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Alors raconte-moi, moi, moi j'imaginais quelqu'un en blouse blanche <rire> qui faisait des contrôles dans un labo. Explique-moi ton job, il consiste en quoi au quotidien Mon job en fait c'est de m'assurer en fait, que tout ce qu'on fabrique comme produit sur le site ne présente aucun danger pour le consommateur. Chaque semaine, moi, je viendrai en fait, établir une liste de produits à analyser en fonction des différentes productions qui sont prévues. Et quels sont les produits ici qui sont transformés Alors, on est ici site qui est spécialisé dans l'abattage, la découpe et la transformation de poulets. Je okay. suis très polyvalent, en fait, ouais. moi. Mes missions vont toucher non seulement la partie, on va dire, tout ce qui est audit de certification préparer les audits, accompagner oui. les auditeurs, et aussi tout ce qui va être formation. Formation du personnel sur l'hygiène, sur le nettoyage, échanger surtout avec les, la production, voir les sujets sur lesquels on peut apporter des améliorations. Ah oui, voilà. tu aussi à l'amélioration continue. L'amélioration continue, de toute façon, la qualité, c'est de l'amélioration continue. Et il y a de l'administratif aussi. Il y a de l'administratif, voilà, la mise à jour des procédures, euh, la mise en place de nouvelles instructions lorsqu'il y a de nouvelles machines ou de nouveaux équipements, okay. voilà. Vous êtes combien dans le service Service qualité, en fait, on est quatre dans le service qualité. Deux chargés de qualité, une responsable qualité qui manage toute l'équipe okay. et une contrôleuse qualité. Et qu'est-ce que tu dirais à nos amis qui se posent des questions, tiens, moi, pourquoi pas l'agroalimentaire, mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai des images négatives, qu'est-ce que tu dirais L'agroalimentaire, c'est pas que des papiers, euh, c'est pas que des procédures, c'est beaucoup d'accompagnement euh, sur le terrain, euh, le but quand même d'avoir un produit qui est sain, sûr et fiable pour nos différents clients. En tant que consommateur En tant que consommateur oui. aussi. Que es aussi consommateur je suis aussi consommateur, aussi. je consomme des produits d'ici. Et Alors ton préféré, c'est quoi C'est des aiguillettes de poulet. Ouais. Mariné au thym citron. Oh, voilà, en fait c'est sympa ton menu quoi. <rire> ton job. Il y a tout un menu. Je... Vous allez voir. <rire> poulet mariné au thym citron. Cuisse de poulet aromatisé au Mexicain. Mmh. Bon, bah, Dites-nous ce que vous préférez vous en commentaire. Et puis on commande le menu <rire> Bon on va les faire ces prélèvements On va les faire. J'ai tout prélevé déjà là pour la semaine. Ah bon bah j'ai plus rien à faire. Alors, attends, bon, j'ai pas fini. <rire> Vas-y. J'ai quasiment tout prélevé. Il me reste juste en fait cinq prélèvements à réaliser. Nous voilà équipés pour aller à l'atelier nettoyage et désinfection des mets obligatoires. Tu travailles dans la qualité, toi, non Bah, c bah <rire> bien sûr <rire> Bon, explique-moi ce qu'on va faire, alors. Alors là, on va faire des prélèvements sur les pots de cou. D'accord. Donc, c'est des prélèvements réglementaires. On fera cinq échantillons. Dans chaque échantillon, on a besoin de trois pots de coups. On part en bloc opératoire. Ouais, allez. Où est-ce que tu m'embauches Quand tu veux. Ah bah écoute, j'arrive. Hein. T'as le bienvenu. Et vous aussi, vous êtes les bienvenus Postulez. <rire> c'est quoi les qualités pour bosser avec toi Les qualités, je, je, moi je dirais plus la rigueur, hein. la partie organisation. Et la dernière qualité, je vais dire la, la pédagogie par contre. Ouais. D'accord, transmettre quoi. Transmettre, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. La qualité est toujours meilleure les deux se complètent. Moi, j'ai un master. Dans les deux départements, nous recrutons. Le Gaulois, coq et surtout les volets Rémi Ramon. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça y est, je suis embauché chez Rémi Ramon. N'hésitez pas, vous aussi, à postuler. Il recrute ici en Mayenne. Et merci, à Aïdon, pour la découverte de ton job. Merci à toi, Géry, pour prie. le coup de mai. Je t'en prie. J'espère que j'étais efficace. Si, tu as été très efficace. C'est vrai Oui. Et pour le coup, sympa. je t'offre, en fait, euh, mon, ma saveur préférée. Un citron Un citron. Waouh, du soleil dans mon assiette. Oui, tu euh, le mérites. Merci. <rire> Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Idon likez la vidéo et abonnez-vous.